salut tout le monde j'espère que vous allez bien ce soir je vais encore vous donner un secret je vais donner je vais vous donner un un de mes secrets en fait euh, j'ai discuté avec mon épouse euh, bon, on discute tous les jours mais c'est pas c'est pas le truc c'est je, je discutais principalement de je discutais principalement de de, de, de de réussite et de ce qui à un moment donné avait changé en moi et qui m'amenait à, à en être là où j'en suis aujourd'hui. Et en même temps que je discutais avec elle de ça, euh, il m'a paru évident qu'il fallait que je vous en parle dans, dans, dans un de mes lives, où, où, où vous le savez, je suis là pour vous parler d'entreprise, de, vous parler de développement personnel, vous parler de, de pas mal de choses, que ce soit voilà, dans tous les domaines qui m'animent. Euh, tout au long de mes, mes, mes journées, tout au long de, de, de ma vie professionnelle et personnelle. Et du coup, je voulais vous partager ça parce que euh, ça ne veut pas dire que ce que je vais vous dire... Coucou Aurélie Ça ne veut pas dire que ce que je vais vous dire... Euh, vous n'allez pas devoir à un moment donné expérimenter autre chose. Je m'explique. Il euh, y a des gens ils y arrivent à 20 ans, il y a des gens ils y arrivent à 50, il y a des gens ils y arrivent jamais, il y a des gens ils y arrivent plus tard. On a tous notre chemin de vie, on a tous quelque chose à vivre et l'expérimentation est extrêmement importante. Mon objectif en partageant des choses avec vous comme ça, c'est éventuellement de vous mettre la puce à l'oreille, c'est de vous... Allumer des, des choses dans, dans, dans votre esprit pour que vous gagnez peut-être du temps, je dis bien peut-être je vous ai expliqué lors d'un de mes lives il n'y a, a, a pas très très longtemps, je vous ai expliqué que ça fait des années que j'entends, je lis que, que ce soit des, des enseignants, des coachs peu importe, je, je sais que pour y arriver dans la vie, il faut, enfin pour y arriver pour, pour bien avancer, il faut avoir un objectif clair, précis, il faut avoir son pourquoi bien en tête il faut le savoir, et j'ai travaillé dessus j'ai travaillé, travaillé, travaillé dessus, et puis « Allez savoir pourquoi », c'est un des derniers livres que, que j'ai reçus, qui, qui s'appelle « Dépasse-toi », je vous en ai parlé de ce livre qui est absolument extraordinaire. En lisant les premières pages, la fille parle de, de, du pourquoi, et elle a une façon de dire les choses qui fait que ça m'a percuté comme ça ne m'avait jamais percuté. Pourquoi je vous dis ça Parce que... Et donc du coup, j'ai trouvé mon vrai pourquoi comme que je n'avais jamais trouvé jusque-là. Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que c'est pour ça que c'est important, à un moment donné, de ne pas s'endormir... Euh... À, à, à ne pas continuer à apprendre, continuer à lire, et à lire euh, différents bouquins sur le même sujet, euh, relire un livre. Je suis extrêmement étonné de voir comment la lecture d'un livre euh, à différents moments de ma vie ne m'apporte pas du tout les mêmes choses. C'est comme si je prenais un autre livre, en fait. Parce que je suis persuadé qu'on a, on a des connexions qui se font différemment en fonction du moment où on lit ce livre. Et on va, et on va, on va aller chercher... Des choses, inconsciemment, on va aller chercher des choses. Moi, je lis énormément en audio. J'écoute beaucoup de podcasts et des formations aussi en audio. Et j'entends pas toujours la même chose, c'est clair et net. Et quand vous lisez, je vous donne un conseil qui m'a été donné par un ami coach qui s'appelle Jean-Pierre Gagné au Québec. Euh, Jean-Pierre dit toujours, quand vous lisez un livre, surtout, ne surlignez pas. Ne, ne mettez pas d'encoches, des, des, de trucs, de machin. Pourquoi Parce que si vous faites ça et que vous relisez ce livre quelques mois ou années après votre œil forcément va aller chercher dans les paragraphes ce que vous avez stabilité, stabilité, ce que vous avez surligné. Et du coup, vous allez empêcher votre esprit, vous allez l'empêcher d'aller chercher ce, ce, ce dont il a besoin à ce moment-là. Donc ne surlignez jamais, n'annotez jamais un livre. Laissez-le tel quel et relisez-le comme si c'était la première fois, d'accord Le secret que je, que, je, que je voudrais vous partager ce soir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que, encore une fois, en discutant avec Anne, il y a quelques jours, vraiment, ça m'a vraiment percuté. L'entreprise qu'on a démarrée maintenant, il y a un an et demi, euh, ce qui fait la différence par rapport à tout ce que j'ai fait avant, mais ce qui fait la différence même dans cette année et demie, parce que ça ne s'est pas passé toujours comme ça se passe maintenant, ce qui a fait toute la différence, c'est qu'à un moment donné, eu, je me suis mis à avoir l'intime conviction... Qu'on allait réussir. Comment vous expliquez ça C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans ma tête, il n'y avait plus aucun doute. Il n'y avait plus de l'ombre d'un soupçon de, de, de, de doute que peut-être quand même qu'on pouvait se planter parce que tu... Non Il y a un moment, il y a un truc qui s'est enclenché, qui a fait que cette entreprise-là qu'on est en train de monter, c'est celle-là qui va nous amener vers notre pourquoi, qui va nous amener vers la réussite, vers tout ce, on a, tout ce dont on a toujours rêvé, c'est celle-là. Et c'est quoi en fait ça Croire, avoir cette intime conviction, en être persuadé, le ressentir au fond de soi, c'est-à-dire que quand je me pose sur mon coussin pour méditer et que je vais chercher tout ça, je vais visualiser, etc., c'est clair, il n'y a pas d'accro, il n'y a pas d'option a, a ou B que ça pourrait planter. C'est clair, net, ça fonctionne, c'est ça. C'est quoi ça, à votre avis C'est tout simplement, tout simplement, est-ce que c'est simple C'est avoir la foi, c'est croire en ce qu'on fait, c'est croire en vous, croire en soi, croire en... C'est pas évident de croire en soi. C'est croire en soi, c'est croire en son, en, en, en son entreprise, bien, en, bien entendu, mais c'est avoir la foi dans ce qu'on est en train de faire. Finalement, c'est avoir la foi. Alors quand je vous dis foi, on va être très clair tout de suite, c'est la foi en l'univers, en... au Dieu auquel vous croyez ou que vous ne croyez pas. Ça peut être euh, euh, foi en ça, si c'est ça que vous priez tous les matins. Peu importe, on s'en fout. Mais c'est de croire, en fait. C'est de croire que c'est ça pour vous et c'est le bon truc pour vous. Et je vous invite vraiment à travailler là-dessus parce que tant que vous ne l'aurez pas trouvé, ça va être beaucoup plus compliqué. Il ne faut plus qu'il y ait de doute dans ce que vous faites, en fait. Si vous avez décidé de... De développer des formations en ligne, par exemple, et que ces formations tournent autour, j'en sais rien, moi, de la menuiserie. Je vous dis le premier truc qui me vient en tête. Vous avez décidé de faire des formations autour de la menuiserie et c'est ce que vous allez développer. Il faut que vous soyez certain que c'est ça que vous voulez faire, que c'est ce qui va vous éclater pour que vous restiez focus, pour que vous passiez toutes ces étapes. Vous savez que le, succès est un, est, le chemin du succès est un chemin jonché d'obstacles, de, de, de, de moments où vous allez tomber, vous allez trébucher sur ce chemin, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez recommencer, vous allez retomber, vous allez vous relever. Et pour que ça fonctionne, il faut vraiment que vous ayez l'intime conviction que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, que vous y croyez à fond, que vous croyez à fond en vous, pour que vous ayez la force dans ces moments difficiles, dans les creux de la vague, que vous, de la vague, que vous ayez la force de vous relever pour recommencer, pour avancer et pour continuer. C'est extrêmement important. Et vous allez me dire « Oui, mais euh, tu dis ça, mais d'un autre côté, moi, je n'ai pas vraiment trouvé. » Alors, c'est simple, je vais vous dire un truc. Mis à part ma carrière de directeur d'hôtel pendant une vingtaine d'années, bon, ça, c'est clair. Alors, c'est clair, quand je replonge dans ces 20 ans, ça n'a jamais été très clair. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui râlait beaucoup, qui n'était pas forcément bien dans ce, dans ce qu'il faisait. J'avais envie d'autre chose, mais je ne savais pas quoi. J'avais pas le courage de me lancer comme entrepreneur. Et entre 2012 et 2020, pendant ces 8 ans, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai pseudo-essayé, j'ai pseudo-tenté. J'ai espéré que ça marche tout de suite. J'ai pas tout de suite compris qu'il fallait que ça prenne le... qu'il y avait besoin de temps pour que ça se mette en place. Mais il y a aussi clairement que j'avais pas trouvé le véhicule, j'avais pas trouvé le modèle d'entreprise qui allait vraiment me permettre de, de m'accomplir à 200% dans tout ce que j'aimais faire. C'est pas évident parce que quand vous regardez bien, vous dites on va reprendre l'exemple de la formation en ligne sur la menuiserie. C'est super de faire ça. Ouais, mais le problème c'est que moi j'aime bien voir du monde et je vais être quand même souvent derrière une caméra. Ah ouais, effectivement. Ouais. « Je vais être souvent derrière mon ordinateur. »« Ah oui, effectivement, il y a un problème. » Donc ça risque, si vous faites ça, ça risque à un moment donné de ressortir. Si, si, si cette, cette, cette, cette, ce besoin que vous avez de voir du monde, il risque de ressortir. Et à ce moment-là, c'est ce truc-là va faire qu'à un moment, en tombant sur ce chemin du succès, vous n'arriverez pas à vous relever parce que vous allez vous dire eh, « De toute façon, ça marche pas. Mais, » Mais en plus, je vois personne et ça le fait pas. Il faut vraiment que vous trouviez le truc qui vous fait vibrer et qui va vous faire vibrer sur le long terme. Et c'est pas forcément évident à trouver. C'est à vous de, de de vous poser devant une feuille blanche, de, de de noter tout ce que vous avez envie de faire et, et, et, et chercher. J'entends souvent des gens qui sont passés par là dire que c'est pas juste. Là, par exemple, je vais finir le live, vous coupez ce live, vous dites ah c'est pas bête ce qu'il a dit. Tiens, je prends une feuille blanche, puis vite fait euh, entre euh, entre maintenant et l'apéritif, euh, je vais faire ça. Non. Non, c'est un moment où vous allez couper votre ordinateur, vous allez couper votre téléphone, vous allez vous isoler. Si vous avez des enfants, vous les mettez dans le placard. Non, je déconne, vous les mettez pas dans le placard, ça ne se fait pas. Vous, vous, vous faites vraiment un moment où vous, vous pouvez avoir une heure ou deux devant vous parce que vous allez trouver que c'est la formation en ligne qui vous fait vibrer. Ok, pourquoi elle vous fait vibrer c'est quoi qui vous fait vibrer là-dedans et, et vous allez creuser, ben, pourquoi Parce qu'en fait, en faisant de la formation en ligne, une fois qu'elle sera montée, que je commencerai à être connu, je pourrais voyager, je pourrais bouger. Ah, c'est quoi Alors pourquoi tu veux bouger Parce que tu as besoin de liberté. Ok, tu as besoin de liberté. Pourquoi Qu'est-ce que tu veux faire de cette liberté ben, Parce que euh, euh, moi, j'ai pas eu assez ça, donc je voudrais euh, chercher, chercher, chercher. Et moi, j'ai pas... Longtemps, j'ai pas assez cherché. Ce qu'il y a bien, c'est que le véhicule que j'ai trouvé aujourd'hui... Aujourd'hui, il me permet de m'éclater dans plein de domaines et il est venu un peu me montrer par lui-même que j'aimais travailler avec des gens. Parce que même si on travaille sur les réseaux, on est avec une équipe et on est encore hier soir, on était sur notre rencontre du jeudi et on est tous derrière notre notre écran. Mais on est tous ensemble grâce, à la, grâce aux nouvelles technologies. Et puis je vois Daniel qui vient d'arriver sur ce live, Daniel avec qui on travaille, qui est en Bretagne. Euh, on, on est passé la voir, Daniel, Laure, Anne, on est passé les voir cet été. C'était juste génial, et on, et on y retournera, et il y a des événements où on se voit. Et peu importe, en tout cas, aujourd'hui, j'ai absolument pas le sentiment aujourd'hui de travailler seul dans mon coin. Pourquoi Parce que les outils, les nouvelles technologies, mon téléphone, mon ordinateur, me permettent d'être en communication en permanence avec les gens, et que j'ai aussi des gens avec qui je travaille, qui sont sur place, avec qui on se voit en vrai dans la vraie vie. J'ai envie de dire, même si l'autre vie, c'est quand même une vraie vie qu'on soit bien d'accord. Mais... C'est vraiment super important et je vous promets que ça a été extrêmement puissant quand on en a discuté. Il y a, je crois que c'était hier matin ou avant-hier matin avec Anne quand on en a discuté. C'était vraiment puissant parce que je lui dis ce qui a vraiment tout changé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus qu'à mettre cet ingrédient qui est extrêmement important aussi. Vous savez, je vous parle souvent de persévérance, patience et croyance. La croyance, c'est bon, je l'ai. La persévérance, je l'ai. Je l'ai souvent eu dans tout ce que j'ai fait. Mais c'est la patience que je n'ai pas eu et aujourd'hui la patience je l'ai et je dois l'avoir parce que notre entreprise elle grandit, c'est pas des entreprises qui grandissent extrêmement vite, surtout pas dans les premiers temps mais par contre ça grandit et, et ça ne peut que continuer à grandir, pourquoi Parce que je suis certain j'ai cette intime conviction que c'est ça c'est ce véhicule là qui fait que euh, il va nous amener vers notre, notre réussite, notre succès vers tout ce qu'on souhaite en fait et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est un truc que vous ressentez. On voit pas la caméra, mais vous ressentez ici. Je vous montre mon plexus solaire. En fait, moi, c'est ici que ça se passe souvent. Il y en a peut-être. C'est dans les orteils, dans l'oreille. J'en sais rien. Non, je rigole. Moi, c'est là que ça se passe. Je le ressens au fond de moi, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il faut se lever de bonne heure pour venir me m'enlever me, me, cette intime conviction que j'ai, parce que c'est profond. Tout ce que j'ai fait avant, c'était c'était beaucoup plus difficile. C'était beaucoup plus facile de me faire douter. Aujourd'hui, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute parce que les choses se développent euh, tranquillement, mais sûrement. Et c'est ça que vous devez aller chercher, dans quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez. Et quelque part, c'est ce que vous devez aussi chercher à titre personnel. Si on parle de... Euh, je vous parlais mercredi, il me semble, de, de marathon. Si vous voulez faire ce marathon, euh, prenez le temps, ayez cette, ayez cette persévérance, ayez cette patience pour y arriver et... Soyez constant et allez-y, allez-y, allez-y. Et vous y arriverez. Il n'y a aucune raison. Si vous êtes intimement convaincu que vous y arriverez, il vous y arriverez. C'est pareil pour tout, pour la perte de poids, pour euh, si vous demain vous allez acheter une guitare et vous commencez à gratouiller les cordes, vous prenez des cours et vous voulez y arriver et vous avez l'intime conviction que vous allez y arriver. Ça va fonctionner. C'est évident. Je ne sais pas si vous suivez euh, l'émission, alors les, je vois qu'il y a des Québécois sur le live, l'émission qui s'appelle « La Voix au Québec », parce qu'au Québec, ils parlent français, et nous, on appelle ça « The Voice », ça me fait toujours rire, ça. Et euh, quand vous voyez ces gens qui sont venus une fois et puis ils reviennent éventuellement l'année d'après, ou deux ans après, ou ils reviennent cinq ans après, et à un moment donné, ils veulent, ils arrivent, et ils, veulent, et ils sont pris, et ils font peut-être un tour, deux tours, puis ils dégagent, puis ils reviennent, parce qu'ils ont l'intime conviction que c'est leur truc, et qu'à un moment donné, ça va le faire pour eux. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, parce que tant que vous n'avez pas cette énergie, ce feu intérieur qui vous pousse, ça ne peut pas fonctionner, parce que vous n'avez pas suffisamment... Encore une fois, dans n'importe quel domaine, le, le, le chemin vers le succès, c'est un chemin ch jonché d'échecs et ça, on en reparlera. C'est quelque chose, c'est comme ça. Il y a un moment donné pour réussir, vous allez vous casser la figure et vous allez tomber et retomber et vous relever. Et cette force cette intime conviction que vous avez que vous êtes sur le bon chemin et que la réussite est au bout du chemin, elle, ça ne fonctionne que si vous, vous ne réussirez à vous relever, que si c'est bien profondément ancré au fond de vous. D'accord Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Je suis, encore une fois, un petit peu, non pas énervé, mais euh, enthousiasme de, enthousiaste de vous partager ça. Je ne sais pas comment ça va résonner en vous. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. J'ai vraiment hâte parce que... Euh, encore une fois, pour moi, c'est une clé, c'est un passe-partout, c'est une clé en or que j'ai trouvé quand j'ai réalisé ça, euh, parce que je l'ai réalisé par la suite, que c'était en train de, de faire un truc explosif dans ma vie, c'est que j'avais confiance dans ce, dans ce véhicule, j'avais confiance en ce que je faisais, j'avais confiance en moi, confiance en nous, confiance dans le fait que c'était ça le truc, en fait. Donc, euh, sur ce, je vous remercie infiniment, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur, j'espère que ça va vous... Faire réfléchir, ça va vous faire percuter et n'oubliez pas, continuez à lire, continuez à vous documenter, continuez à… il y a plein de ressources en podcast, il y a plein de ressources dans, dans, dans tous les sens, il y a plein de trucs dans n'importe quel domaine, vous allez trouver plein plein de choses, YouTube est une plateforme extraordinaire pour trouver des trucs euh, aussi géniaux qu'aussi nuls, mais il y a plein plein plein plein de trucs sur cette plateforme, bref… Il y a de quoi trouver, il y a de quoi faire pour vraiment avancer. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à relire, à réécouter, à revisionner pour qu'à un moment donné, ça vous entraîne et ça vous amène vers là où vous voulez aller. Cette fois-ci, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partager, partager autour de vous. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à très très vite pour le prochain live. Portez-vous bien. Bonne fin de week-end. Bon week et pour les Québécois, bonne fin de semaine. À très vite. Ciao, ciao.